Plaisir de revoir autant de monde en conférence physique. Euh, donc, pour débuter ce premier jour du forum PHP, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Loulier. Guillaume est développeur chez Sensio Labs et ce matin, il va nous parler d'une phase importante lorsqu'on est amené à développer, le, enfin à manipuler du code, le refactoring. Et il va nous parler de comment nous aider à aborder plus sereinement cette phase. Donc, merci d'accueillir Guillaume Loulier. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler de refactoring, un point important qu'on a dans notre travail au quotidien, euh, notamment bah, les soucis qu'on peut rencontrer, les solutions qu'on peut apporter, euh, et comment bah, se simplifier la vie, tout simplement. Alors, euh, pour commencer, j'ai une petite question. Qui dans la salle a déjà eu peur en reprenant un bout de code existant bon, Généralement, tout le monde... <rire> ok. Top. Alors... L'idée du talk, c'est d'essayer de vous apporter une solution. Je ne pourrai pas répondre à tous les problèmes, bien entendu. Ça va dépendre de vos projets. Euh, mais on va essayer de trouver une solution générique. Alors, pour me présenter, bon, ça a déjà été fait. Guillaume Moulier, je suis développeur chez Sensio Labs. Euh, je suis aussi présent sur Twitter, Slack, GitHub, pour ceux qui me connaissent. Notamment sur le, Symfony, euh, enfin, sur le Slack Symphonie, J'y suis souvent. Un peu trop même. Euh, je suis aussi amoureux de sport auto. Je fais un peu de Rust. Euh, et j'ai Blackfire tatoué sur le cœur. Euh, et il ne me paie pas pour dire ça. Alors, dans ce talk, donc, on va passer quatre points importants pour les questions. Je vous prendrai à la fin, si vous en avez. Euh, je suis aussi disponible en dehors du talk, si jamais il y en a. Donc, encore quatre points. Euh, on va faire un petit point historique du coup, sur le refactoring, ce que c'est, euh, et grosso modo, qu'est-ce qui nous amène à ça. En théorie, on va voir que normalement, ça devrait bien se passer. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. et On essaiera du coup, de trouver une solution pour essayer d'aller un petit peu plus vite euh, et de simplifier nos Alors. Euh, pour boucler du coup, sur euh, le petit sondage rapide de tout à l'heure, généralement le refactoring c'est quelque chose qui fait peur, on n'a pas envie de s'y mettre, on n'a pas forcément envie d'y toucher. Euh, je ne parle pas non plus de l'aspect euh, monétaire, parce que c'est quelque chose qui nous pose souvent problème. Pour euh, essayer de donner un contexte un peu plus historique, qui a entendu parler du portail de Chesterton Non Personne D'accord euh, imaginons que vous marchiez dans la rue, et vous avez un portail qui surgit, comme ça, au milieu de la rue. Euh, qui serait pour le casser de suite Pas une idée. Non Personne D'accord. Qui serait pour essayer de comprendre pourquoi il est là Ok. Top. Donc Chesterton, c'est l'idée. L'idée derrière, c'est de dire, s'il y a un problème, on va essayer de comprendre pourquoi il est là, ce qu'on peut apporter comme solution, et qu'est-ce que ça va déclencher comme conséquence le gros souci du refactoring, et c'est quelque chose qu'on a souvent, c'est que c'est une affaire de compromis. On essaie de trouver une solution, on arrange quelque chose, mais on peut aussi déclencher des bugs, ou bah, tout simplement faire sauter la prod, ça arrive, c'est pas marrant. C'est généralement, enfin, généralement un moment où on fait des cauchemars, parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire, euh, mais ça peut aussi nous permettre de faire des connaissances, généralement avec des gens qui connaissent le métier ou qui connaissent le produit, donc c'est aussi sur ça du coup qu'on peut s'améliorer euh, et qu'on peut simplifier le refactoring. Cette phase-là, généralement, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, du temps, de la sueur, et qu'on veut pas faire. C'est pas quelque chose de très marrant, je sais pas ce que tout le monde en a fait dans la salle. Euh, repasser sur des tests, euh, modifier des arguments, euh, typer en retour, c'est pas marrant. Et surtout, personne ne va en parler. Si vous avez un PO, si vous avez un responsable QA, personne ne veut en parler, on veut même pas le justifier. C'est pas quelque chose de très, très marrant. Généralement, c'est quelque chose qu'on fait quand quelque chose casse, et pas quand quelque chose fonctionne. Généralement, on essaie de pas casser quelque chose qui fonctionne. L'autre souci, c'est que bah, malheureusement, on est tous un petit peu fragiles de ce côté-là, c'est l'aspect humain. L'aspect humain, quand on fait du refactoring, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on tolère mal les échecs. On est tous pareils, on a tous le même problème. On est souvent prompt à blâmer les autres. Si quelque chose se casse, ce n'est pas ma faute. C'est la faute du dev qui a mergé le commis juste avant moi, donc je ne suis pas responsable. Voilà. Souvent, on n'aime pas demander de l'aide. Vous cassez quelque chose en prod, vous essayez de ne pas le montrer, vous le cachez derrière une solution, vous mettez une page 404, ça marche très bien, mais vous n'avez pas résolu le problème. Et le dernier souci, c'est que s'il y a quelqu'un qui connaît le produit qui s'en va, bah là vous êtes mal, parce que vous ne pouvez plus refactoriser, vous ne pouvez pas faire évoluer le produit, et tout simplement, vous ne pouvez pas revenir dessus. Ok Donc, tout ça c'est en théorie, en pratique c'est un petit peu plus compliqué. En théorie, voici grosso modo le process qu'on devrait suivre. On a une idée de refacto, on l'implémente, on la teste, on la met en pré-prod, on s'assure que ça fonctionne, que la QA est passée dessus et que tout va bien. Puis ben on la passe en prod et normalement c'est super, on passe le vendredi, on fait une MEP et tout se passe bien. Bon, en pratique, la MEP le vendredi, on la fait jamais. Parce que c'est compliqué. Alors, en pratique, on est plus sur l'idée de j'ai une idée de refacto, je l'implémente, je la déploie en prod. Les tests, non, parce que tester c'est douter, euh, et la, la pré-prod, on ne fait pas confiance au QA, donc on n'en fait pas. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je crois qu'il y en a qui rigolent, ils ont le même problème. Alors, euh, sur l'idée, qu'est-ce que c'est Quand on fait du refacto, généralement, on essaie d'améliorer quelque chose, mais on essaie aussi de résoudre un problème. Vous avez un souci de perf, vous consommez des ressources, vous avez un service qui ne fonctionne plus, un rabbitmq qui ne répond pas, comment est-ce que vous faites Vous pouvez créer un système pour aller plus vite, pour contrer tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un état à l'heure pour dire, « Ok, très bien, il y a un souci, voilà le souci, on essaie de dégrossir le travail. » L'idée derrière, c'est de dire, ok, si on a un bug, si on a quelque chose à améliorer, c'est maintenant qu'il faut y penser. Essayer de débroussailler un maximum le terrain avant de passer sur l'implémentation. C'est à ce moment-là qu'il faut simplifier le travail. Nous, en tant que dev, on n'aime pas passer sur les tickets Jira. On ne parle pas sur les grands bancs. Et l'idée, c'est que souvent, on a des soucis de priorité. Vous avez un refacto que vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas, le système de panier. Vous avez une méthode qui ne fonctionne plus, une gestion d'erreur qui ne passe pas. Vous voulez le faire, pour vous, c'est prioritaire, mais pour le client, ça n'est pas du tout. Bon, le client, il ne voudra pas payer pour le faire. Lui, ce qu'il veut, c'est la fonctionnalité avec la notification, le mail, euh, bref, les emojis aussi, ça peut fonctionner. L'idée derrière, c'est de dire, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose Si vous faites un refacto, c'est pour améliorer quelque chose. Vous essayez pas de casser quelque chose. Bon, je ne vous apprends rien, mais l'idée, c'est quand même au maximum d'améliorer quelque chose, que ce soit les performances, le code, le style, les tests, bref, peu importe. Je ne fais pas la documentation d'être. Et on peut aussi parler d'infra. Si à ce moment-là, vous avez besoin d'améliorer les performances ou d'améliorer la consommation des ressources, l'extérieur, par exemple vous pouvez vous dire, bah, est-ce que je peux limiter la consommation de mémoire, le CPU, et j'en passe des meilleurs. Donc à ce moment-là, moi, il y a une citation qui me plaît bien, c'est que si vous échouez à planifier quelque chose, vous vous préparez à l'échec. Parce que si vous ne pouvez pas préparer à l'avance ce que vous allez faire, automatiquement vous allez échouer à le faire. C'est aussi simple que ça. Ça peut sembler un peu bête, mais malheureusement c'est souvent ce qui se présente. Quand vous avez défini le besoin, vous allez passer à l'implémentation. Alors, l'implémentation, généralement vous avez un ticket, des specs, au mieux des tests, peut-être la QA qui a fait son boulot pour une fois, euh, vous allez vous dire, bah, très bien, j'améliore cette partie-là, mais je ne fais pas attention au reste. L'idée ici, c'est, je développe, je livre, et je le fais vite. Ça peut sembler bête, généralement, vous allez être tenté de dire, bah, très bien, j'ai une idée de refacto, je l'implémente, et je vais passer deux, trois jours à faire des tests, à l'améliorer, à profiler le code, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. L'idée, c'est, vous avez une idée, vous l'implémentez, vous la livrez. Peu importe ce qui se passe après, c'est le plus important. L'idée c'est vraiment écrivez du code, même si il est sale, c'est pas grave, même si vous n'avez pas PHP CS fixer, si vous n'avez pas de test, c'est pas grave. Écrivez-le, implémentez l'idée, et ensuite vous verrez, vous pourrez repasser dessus. Une fois que c'est implémenté, bah là vous allez pouvoir faire vos tests. L'idée derrière le test, bon, je ne vous apprends pas ce que... Qui ne fait pas de test unitaire bon, Non, Normalement, non, Bon, ok. Normalement non. <rire> bon, qui fait pas de test fonctionnel Non Test end to end non plus non, tout le monde en fait. Bon, C'est super. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, je vous rassure. Donc l'idée, c'est que vous testez votre implémentation, vous vous assurez que ça fonctionne, et vous essayez de couvrir un maximum de cas. Vous avez un service externe qui ne peut pas fonctionner, vous essayez de le couvrir. Vous avez une API qui ne répond pas, vous essayez de la couvrir. Vous avez, je ne sais pas, une condition avec une variable qui est déclarée à l'intérieur, vous allez le tester. Tester, c'est douter, mais c'est surtout douter des autres. Vous ne faites pas confiance au dev qui est à côté. Alors je sais, ça peut être un copain, vous allez boire une bière avec, super. Mais dans le dev, on ne lui fait pas confiance. Parce que par défaut, il va forcément introduire un bug. L'idée, ce n'est pas de vous assurer que ça fonctionne, c'est de montrer qu'il y a des bugs. Vous aurez forcément des tests qui passent et qui ne passent pas. C'est normal. Vous avez une idée, vous l'implémentez, vous la testez et vous revenez à chaque fois sur ce cycle. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Vous avez perdu du temps maintenant, vous allez en gagner après. Ok Une fois que vous avez eu l'idée, implémentée, testée, vous allez passer à la pré-prod. Enfin, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bon, bah, tant pis, vous déploiez en prod et puis ça marche, normalement. Alors l'idée, c'est en pré-prod, de dire bah, si je clique sur tel lien, si je clique sur tel bouton, est-ce que ça fonctionne tel que je l'attends Vous aurez sûrement des cas où vous avez un dev qui a introduit un bouton en front, ça ne marche pas, ça ne redirige pas, le formulaire ne s'affiche pas, la notif ne fonctionne pas, bref. Normalement je ne vous apprends rien. C'est à ce moment-là que vous avez devoir, alors je dis devoir avec les gros guillemets, hein, vous assurer des performances et de la documentation. C'est quelque chose qu'on met souvent de côté dans le refactoring, suivi de performances et documentation. Pourquoi Parce que généralement c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, si demain, qui fait de la documentation quand il implémente une fonctionnalité Ouais, il y en a un qui s'est caché. Qui en fait quand il fait un refactoring Voilà, ouais, normalement personne, d'accord. Qui en fait quand il y a un bug Non plus bon, oui. La documentation, c'est hyper important. Si vous venez d'un projet où il n'y a pas de documentation, vous ne savez pas ce qui a été fait. Vous ne connaissez pas l'existant, vous arrivez dans le projet, vous êtes je sais pas, en Presta ou même vous avez un projet interne. Vous ne savez pas ce qui a été fait, il n'y a pas de documentation. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on s'en aperçoit. C'est ce qui pose problème après. Sans documentation, vous ne pourrez pas réimplémenter derrière quelque chose, vous ne pourrez pas l'améliorer. Tout simplement, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. L'idée aussi, c'est de vérifier les perfs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Parce que généralement, c'est à ce moment-là qu'on va détecter s'il y a un souci. Vous avez une consommation mémoire, une consommation CPU qui explose le plafond. Il faut vous en apercevoir là maintenant, pas quand vous êtes en prod. C'est trop tard. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Qui a déjà eu le cas de perfs qui marchait bien en local Ça marche sur ma machine, mais pas en prod. Ouais. Bon, les autres, je vous vois. Hein. C'est aussi généralement à ce moment-là qu'on va s'apercevoir qu'il y a un souci dans l'archi. Si vous avez, je sais pas, une base de données en SQLite par exemple, ça fonctionne super en local, ça va super vite. Par contre, quand vous avez Postgres en prod, bah, là, vous êtes embêté parce que les migrations, ça passe pas. Bon, Doctrine, il simplifie tout ça, mais on va dire en général, ça passe pas. Donc, si vous avez passé cette étape, bah, normalement, vous passez en prod. Ça se passe bien, vous faites votre MEP le vendredi, vous partez tranquille, sauf que, ben bah, non, pas de chance, samedi on vous appelle, bonjour, ça a sauté. Bon, vous avez fait vos tests, normalement c'est censé fonctionner. L'idée de l'étape de la MEP, au-delà de dire, j'ai livré mon code, je ferme le ticket sur Jira, et puis c'est bon, je passe au suivant, c'est surtout de savoir, est-ce que derrière, on engage de nouveaux utilisateurs Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'ai amélioré l'expérience utilisateur Parce que le refacto, ce pas juste du code, ça peut être améliorer des perfs, ça peut être améliorer du style, ça peut être surtout engager des utilisateurs. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, hein. on ne va pas se mentir. On ne travaille pas tous pour la gloire, malheureusement. Et l'idée derrière, c'est surtout de dire ben, est-ce que j'ai rien cassé Vous avez fait un refacto, vous avez peut-être touché, je ne sais pas, un système de panier, vous avez renommé une méthode, ça ne marche plus. Bon, il ben, n'y a plus de panier, il n'y a plus d'entrée, et là, vous êtes mal. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de dire super, j'ai tout planifié, j'arrive à la MEP, là, je peux monitorer, là, je peux profiler ce qui se passe. Je peux voir, du coup, si j'engage quelqu'un et si ce que j'ai fait, ça a une plus-value. Je ne dis pas que ce que vous faites n'en a pas, je dis juste que si vous n'arrivez pas à le mesurer, elle est limitée. Ok Alors la théorie, c'est bien. En pratique, généralement, on se retrouve face à plusieurs cas. Le premier, c'est j'ai une idée, je l'implémente, je fais des tests, mais je ne la livre pas. Alors le souci derrière, c'est que bah, du coup, j'ai travaillé, j'ai passé peut-être une semaine à implémenter mon refacto, mais personne ne le verra. J'ai renommé une méthode, j'ai, je ne sais pas, divisé la mémoire par deux, mais personne ne le verra ça peut fonctionner. Deuxième cas, j'ai pas d'idée, j'arrive sur le code, j'implémente quelque chose, je le teste, je l'envoie en pré-prod, sauf que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait et je ne l'envoie pas en prod. Donc là, c'est pareil, la plus-value, euh, on repassera. Les utilisateurs finaux, aucun gain, du coup, à ce moment-là, hein, puisque ça tourne juste en, euh, en interne, vous ne verrez jamais le résultat. Troisième cas, vous avez une idée, vous l'implémentez, vous l'envoyez en pré-prod, vous ne faites pas de test, parce que bah, les tests, euh, après tout, euh, c'est douter. Je ne vous parle pas des performances, parce qu'à ce moment-là, généralement, vous ne les faites pas. Et le dernier cas, c'est, j'ai une idée, je l'implémente, je la mets en prod, donc pas de test, pas de pré-prod, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas s'il y a quelque chose qui a été amélioré, vous ne l'avez pas documenté. Bon. La plus-value, elle est quand même assez minime. Je ne parle pas des tests, normalement, vous en faites tous, donc euh, vous êtes censé les faire. Alors, dans le premier cas, pour rentrer un peu dans le détail, euh, qu'est-ce qui pose réellement le souci on a une idée, on l'implémente en la test, mais on ne la livre pas. Donc on ne peut pas savoir s'il y a un déclin des performances, on n'a pas de retour sur investissement. Vous avez votre PO, votre chef qui a dit bah, « très bien, je t'alloue trois jours pour le faire, d'accord mais je ne le, le livre pas. » Finalement, lui, il ne verra pas la plus-value. Je ne sais pas si j'ai une régression ou pas, ça là-dessus, il n'y a que moi qui le sais, parce que, que moi qui ai lancé en local. Et le gros souci, c'est que comme on ne déploie pas, on ne pourra pas le voir. Le deuxième cas, donc implémentation de test pré-prod, c'est très bien, mais du coup on n'a pas de retour réel. Qui a un environnement de pré-prod ISO à la lettre pré à la prod D'accord, il n'y en a pas des masses. On est dans le même cas que la majorité silencieuse. Pourquoi bah, généralement le souci c'est que pour reproduire la prod, il vous faut les mêmes données, le même environnement, les mêmes ressources et généralement bah, toute l'infrastructure qui va avec. Personne n'arrivera à faire tourner un AWS en local, hein, je vous rassure, on ne peut pas le faire. Il y a le souci qu'on n'a rien planifié. J'ai pas forcément eu d'idée, je l'ai implémenté, j'ai fait mes tests, je l'ai mis en pré-prod, mais je ai pas réfléchi. J'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, parce que je suis tombé dessus. Donc je sais pas qui l'a fait, S'il y a un autre dev qui est passé sur le code, bah je ne peux pas le savoir. Si j'ai cassé quelque chose ailleurs, je ne suis pas au courant non plus. Parce que là, à ce moment-là, ça tourne qu'en local. Dans le troisième cas, j'ai une idée, je l'implémente, je la mets en pré-prod. Donc là, c'est toujours pareil, pour les performances, on repassera. Hein. Vous pouvez les faire en pré-prod. Généralement, on recommande de les faire en pré-prod. Mais pour le coup, on ne pourra pas le vérifier. En local, qui lance bon, déjà, qui utilise Blackfire D'accord Qui le lance en local D'accord Et qui fait des tests unitaires avec Blackfire Ah, il y a déjà... <rire> bon. Alors, le souci c'est que vous pouvez lancer Blackfire en pré-prod, vous pouvez le lancer en prod, vous pouvez faire aussi des tests unitaires avec. Pour le retour c'est quand même plutôt pas mal, là on part dans l'idée où vous ne l'avez pas, vous l'avez juste en pré-prod peut-être, mais vous ne le lancez pas, ou mal, ça peut arriver, hein, vous faites un profil mais vous avez du mal à l'analyser. Bah, le retour il n'est pas terrible, pour les tests il n'y en a pas, parce que tester c'est douter, la dette technique je ne la connais pas, parce que bah, j'ai eu une idée, je l'ai implémentée, mais comme je n'ai pas de test, bah, je ne sais pas du coup si j'ai introduit quelque chose qui pose problème. Et imaginons, bah, j'ai un bouton, je clique dessus et ça marche pas comme je veux. Qui peut le valider Je n'ai pas fait de test, je ne sais pas ce qui se passe du coup. Ok Dernier cas, j'ai une idée, je l'implémente, je la mets en prod. Donc bon, là, pour les tests, euh, toujours pareil. Hein. Imaginons, il y a un bug, euh, je casse le système de panier. sur un système e-commerce, pas de chance, ça peut arriver. Hein. Ça m'est arrivé il y a trois semaines. c'est pas marrant. J'ai pas automatisé mes tests, parce je n'en fais tout simplement pas. Et le gros souci, c'est que je n'ai toujours pas documenté ce que j'ai fait. Parce que j'ai une idée, je l'implémente, mais personne ne sait ce qui s'est passé. Imaginons que je change un système avec un service externe, personne ne le sait que ça a été modifié. Okay Donc là on a un gros problème, parce qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas de vision sur ce qui a été fait. Donc ça pose un très gros souci. Alors, tout ça c'est bien, là je vous ai parlé de problèmes, mais je ne vous ai pas parlé de solutions. Jusqu'à maintenant, je vous ai dressé un tableau et je vous ai dit, bah, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais la solution, vous allez me dire, oui c'est bien, mais tu as pas parlé. Alors la solution c'est RIP, Alors, je vous rassure, ce hein, c'est pas, pas un nouvel outil, c'est juste un process. Donc derrière ça, vous avez Rector Infection, PHPStan ou PSAM. qui utilise un des quatre outils D'accord, qui en utilise trois Un beaucoup moins. Qui en utilise deux D'accord, qui l'utilise utilise tous Ouais, <rire> ok. Alors... L'idée derrière ça, au-delà de l'acronyme, c'est surtout de vous dire, est-ce qu'on peut automatiser ce qui est pénible? Refactoriser, c'est pas marrant. Personne n'aime passer sa journée à refactoriser des méthodes, à changer des arguments, à les typer, et j'en passe et les meilleurs. D'accord? Qui a fait des migrations entre PHP 7.4 et PHP 8? D'accord? Qui a lu tout le changelog PHP 8? D'accord? <rire> qui a automatisé ce process-là? D'accord. Oh les... Bon. <rire> Je ne peux pas faire grand-chose. Alors, l'idée, c'est vraiment, on automatise au maximum. D'accord On est dev, on n'a pas le temps. Euh, refactoriser, c'est pénible, c'est lent, c'est laborieux, bref. C'est pas drôle. L'idée derrière, c'est quoi C'est de créer une boucle. Alors, je sais, vous allez me dire, « Oui, mais ton schéma, il va rien dire. Je m'explique. L'idée, c'est de commencer par une analyse statique. Vous ne devez pas refactoriser quelque chose si vous ne savez pas ce qu'il existe. D'accord Qui a déjà refactorisé quelque chose sur du legacy sans savoir ce que ça faisait Il n'y en a pas beaucoup plus qui sont honnêtes là pour le coup. Hein. Je vous vois. Donc l'idée c'est toujours de partir de la base de l'analyse statique. Vous avez PHP Stan, vous avez PSAM. Qui utilise PHP Stan au niveau maximum Ah. Bon, d'accord. Qui utilise Psalm au niveau maximum Bon, oui, mais. Bon, D'accord. <rire> OK. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire, super, j'ai du code que je veux refactoriser, je l'analyse avant de faire quoi que ce soit. Même si vous avez une idée de refactoriser quelque chose, analysez-le. Connaissez l'existant avant même de vous lancer. OK Une fois que vous l'avez mis en place, testez-le. Imaginons, vous voulez refactoriser quelque chose, vous n'avez pas de test sur cette partie-là, comment est-ce que vous savez si demain, vous changez une méthode et ça saute Qui a déjà refactorisé quelque chose sans avoir des tests dessus pour le couvrir Normalement, tout le monde... Okay. Donc, pourquoi les tests Ça vous permettra d'avoir une image à l'instant T de ce qui passe et ce qui ne passe pas. Même si vous avez des tests qui échouent, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est justement qu'ils échouent maintenant et pas demain, quand vous aurez fait le refacto. Okay une fois que vous avez fait les tests, là, vous allez pouvoir mettre en place un outil d'automatisation pour le refacto. Ça existe, on y verra tout à l'heure. L'idée, c'est quoi C'est toutes les tâches laborieuses, type typer un argument, typer un retour, mettre une classe finale. Qui utilise finale sur les classes, d'ailleurs Ah je suis pas tout seul. On automatise tout ça. C'est pénible, on n'a pas envie de le faire. C'est trop pénible. Qui a migré des annotations vers les attributs en PHP D'accord. Qui a prévu de le faire Ouais, quasiment. Donc ça, on peut l'automatiser. Vous avez des outils pour le faire. Autant se simplifier. C'est pénible à faire. C'est pas marrant. Repasser à travers la doc, vérifier la doctrine, que ça passe bien. Ouais, C'est pas marrant. On le fait pas. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la base. Vous savez que ça fonctionne, vous l'avez automatisé, et vous avez des tests qui le couvrent. Si un test échoue, vous revenez en arrière, toujours. Je vous apprends rien. Une fois que vous avez automatisé ça, là, vous allez pouvoir faire du profiling. Pourquoi Tout simplement, parce que ça va vous permettre de voir si ce que vous avez fait, vous n'avez pas créé une régression, vous n'avez pas cassé les pertes, ou quelque chose comme ça. OK Une fois que c'est fait, on analyse la sécurité. Alors, vous avez... qui fait de l'analyse de sécurité sur ces projets D'accord. Qui utilise la clé Symfony pour le faire D'accord, je ne vous en voudrais pas. Hein. Donc l'idée là, c'est de dire, super, j'ai refactorisé quelque chose, j'ai analysé, ça passe, est-ce que je n'introduis pas une faille de sécurité Un formulaire pas vérifié, euh, une variable globale qui n'est pas vérifiée, bref, quelque chose de pas marrant à faire. Et une fois que c'est fait, bah, vous avez monitoré tout ça. Ça vous permet d'avoir un, un instantané à chaque fois, au fur et à mesure de votre projet, de dire, ok, super, ça passe, ça passe plus, ça passe, ça passe plus. Bon, maintenant, il y a des solutions pour le faire, des APM, je ne vous les citerai pas. Mais ça existe. L'idée, c'est surtout de planifier avant d'agir. Vous avez quelque chose à faire, essayez de le planifier au maximum. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez une idée, vous la conceptualisez, vous débroussaillez le terrain, et après, vous la faites. Je sais que ça peut sembler un peu bateau ce que je vous dis, j'en ai certains qui vont regarder avec des regards, je vous promets, c'est impressionnant. Mais c'est quelque chose d'important, c'est planifiez-le, c'est hyper important. faites pas un refacto pour dire je le refactorise. C'est très bien d'optimiser la méthode qui est au fond de la troisième classe du dossier SRC-entity, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas planifié, on ne sait pas ce que vous allez faire. Ok Alors, imaginons qu'on veuille y aller un peu plus loin. Qu'on dise, super, j'ai l'analyse statique, je fais mes tests, mon profiling, je m'assure que ça fonctionne, il n'y a pas de souci, ok, super. Pour aller un petit peu plus loin, on peut faire de l'analyse d'architecture. Qui en fait Qui analyse son dossier SRC, test, euh, qui en fait Ok. Alors, vous utilisez peut-être un des trois outils que je cite là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Là. Qui ne voit pas bien le, la petite partie en bas C'est bon Alors, vous avez DevTrack, Debt, PHPAT, ph, Architect, peu importe celui que vous utilisez, les trois fonctionnent grosso modo de la même manière, c'est la conf qui change. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, est-ce que je respecte certains standards Imaginons, vous ne voulez pas que dans vos contrôleurs, vos entités apparaissent, ou euh, vos formulaires, j'en sais rien, peu importe. L'idée, c'est de poser une base, de dire, voilà, c'est comme ça qu'on découpe le code. Si vous suivez des patterns type DDD, clean architecture, des choses comme ça, vous pouvez le vérifier, du coup. Donc profitez-en. OK La couche au-dessus, c'est « tests unitaire, mutation testing ». Qui fait euh, des tests de mutation OK Qui a une couverture de 100% là-dessus Ah, <rire> d'accord. Bon, il y en a un qui le tente. Alors, bon, pour ça, effectivement, vous avez Infection, qui est le plus connu. Je ne vous le présente pas, vous le connaissez. Si vous n'en faites pas, essayez au moins de le lancer une fois sur un projet. Prenez le projet... Euh, par exemple, Symfony Demo, vous le lancez, vous voyez ce qu'il ressort. Généralement, vous aurez des cas que vous aurez aussi dans votre application. Ok La couche au-dessus, donc c'est l'analyse statique. On en a parlé tout à l'heure, c'est une couche importante. L'architecture, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, l'analyse statique, il vous faut le faire. Ça vous permet de savoir ce qui se passe, si vous avez des arguments qui passent dans le bon sens, des sorties qui sortent dans le bon sens. Bref, Vous passez les meilleurs. Vous avez un constructeur qui n'est pas typé, des choses comme ça, il vaut mieux le savoir. Okay donc pour ça vous avez PHP stand, PSALM, les deux peuvent fonctionner en combinaison. C'est un peu plus compliqué mais ça fonctionne. Bon, je ne vous parle pas des extensions de doctrine, Symfony, hein, voilà. L'idée est au strict. Au dessus, donc on va rajouter le profiling de performance. Bon, alors pour ça, euh, vous avez Blackfire. Hein. Alors je ne suis pas payé par Blackfire, hein, je vous rassure. J'en parle beaucoup, mais je ne suis pas payé par. La couche au-dessus, donc c'est la couche de sécurité. On l'a vu rapidement tout à l'heure, vous avez la clé Symfony, mais il y a aussi des outils open source, disponibles gratuitement, il y a notamment Snic qui permet de le faire. Vous branchez dessus, il va analyser votre composer, votre node, si vous avez des dépendances Java, des choses comme ça, il va le vérifier. Bon, si vous êtes sur un projet PHP, vous ne mettez pas Java avec, pourquoi pas. Pour le refacto, on va essayer d'automatiser tout ça. L'idée, c'est de passer par Rector. Qui utilise Rector D'accord. Qui s'en sert dans la CI de suite, euh... c'est plus compliqué. L'idée d'utiliser Rector en CI, c'est quoi C'est vous soumettez du code, vous le passez via une PR, on voit si ça passe. Vous avez des standards, vous définissez des règles, super. Est-ce que ça respecte ce que je m'impose Vous avez des arguments qui ne sont pas typés, vous avez un dev qui a rajouté un argument qui n'est pas typé, ok, super, ça doit ressortir. Ça, c'est pénible, c'est laborieux, c'est comme le style. Qui vérifie dans les pull requests le style de son code Ou de suite ses copains. D'accord est-ce que vous trouvez ça pénible Ouais, on est tous pareils. Ça, c'est quelque chose qu'il faut automatiser. Ne le vérifiez pas manuellement. C'est trop pénible pour ça. Le, la review de code, c'est fait pour optimiser votre code, voir ce que vous pouvez améliorer ou pas. OK Ensuite, bah, vous avez la couche de test end-to-end. -end. On part du principe, vous faites des tests unitaires, vous rajoutez du fonctionnel, peut-être BIAT. Qui, qui utilise BIAT D'accord Qui utilise Cypress Ah alors Cypress, ça tombe bien, il y a plein d'outils qui vont dessus. Euh, pourquoi Cypress bah, Tout simplement parce que c'est un outil qui permet de passer entre les dev-back et les dev-front. Vous avez une équipe de back, qui peuvent écrire du Cypress, c'est du JavaScript, hein. je ne vous apprends rien. Hein. On peut y brancher euh, Gertin dessus, si jamais vous avez besoin. On peut tester différents supports. Et surtout, bah, si vous avez des dev-front, ils peuvent l'écrire. Enfin, ils sont censés connaître JavaScript. Si ils ne connaissent pas, on ne pas faire grand-chose pour eux. La couche au-dessus, c'est votre CI. Alors j'ai mis Git avec, parce que Git, en fait, c'est magique, c'est votre CI en local. Vous avez des hooks Git, vous, vous branchez dessus, vous lancez avec le makefile, je ne sais pas, le, le style, le PHPStan, les tests unitaires, alors peut-être pas une Infection, parce que c'est peut-être un peu long, en local, je le concède, mais vous pouvez lancer quasiment toutes les couches en local. Vous évitez les allers-retours entre la CI, si vous avez Docker en CI qui ne se lance pas, un serveur qui lance pas, un runner qui ne fonctionne pas, bon, autant l'automatiser, parce que c'est pénible, on n'aime pas passer du temps là-dessus. Et tout ça, bah, ça nous mène à RIP. Donc RIP, ce n'est pas un outil... C'est plus une approche. L'idée, c'est d'automatiser tout ce que vous pouvez faire. Automatiser le maximum. Ça peut sembler un peu pénible. Je sais que beaucoup vont me dire oui, mais moi j'aime bien passer sur les poudrilles quoi, j'aime bien vérifier le style. Parce que j'ai Jérôme au fin fond de l'open space qui vérifie pas le code s'il fait du yoda sur les conditions. Oui, mais automatisez-le. C'est pénible à faire. On n'a pas envie de le faire en fait. C'est bien si vous avez. Oh, attention, je caricature, hein, gros guillemets. C'est bien si vous avez un dev junior en incubation. Vous le mettez sur les PR, il vérifie le style et il va apprendre. Hein. Mais par contre, pour les devs seniors, les leads, tout ça, non. Automatisé. C'est pénible à faire. D'accord C'est pénible pour tout le monde. Même pour le dev junior. Parce que lui, euh, review des conditions en Yoda, euh, non. Ça va pas le faire rire. Donc, automatiser au maximum. D'accord Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très bien, tu nous vends des solutions, mais moi je le vends comment ça, moi, mon PO Alors, l'idée derrière, c'est surtout de lui parler de l'évolution du projet. Là, vous avez un instantané. D'accord a déployé dans les dernières 48 heures ah, Il y en a quelques-uns quand même. Vous partez au forum PHP, vous déployez comme ça. D'accord. Qui déploie en automatique sans le faire manuel D'accord. Okay. Donc vous, vous êtes encore plus fou furieux que les autres. Alors, l'idée derrière ça, c'est de simplifier l'évolution du projet. Vous avez des pull requests, vous automatisez le style, le refacto, ainsi de suite. Vous automatisez surtout la vérification des pull requests. L'idée aussi, c'est d'améliorer le cycle de développement. C'est pénible, faire du refacto, c'est long. Vous pouvez l'automatiser, faites-le. Ça permet d'aller beaucoup plus vite derrière. Vous avez perdu du temps maintenant, c'est pas grave. Perdez une journée à le mettre en place. Si vous en gagnez deux demain, vous avez gagné du temps. Ok Troisième étape, vous mettez en avant l'architecture, la qualité et surtout la correction de bugs. Si vous automatisez toutes les tâches pénibles, vous avez le temps de corriger des bugs. Parce que quand vous êtes sur une pull request où il faut repasser sur tout le style, vous n'avez pas le temps de corriger le bug en prod. Pourtant, lui, il est critique. Beaucoup plus critique que de faire du Yoda-style sur les conditions. Et la dernière étape, bah, c'est un peu le nerf de la guerre. Qui travaille pour la gloire Non, personne. Si Il y en a deux, trois, là. D'accord. Bon, moi, malheureusement, non. Parce que j'ai quand même des factures à payer à la fin du mois. Et bah, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Votre PO, lui, il s'en contrefiche du temps que vous allez passer sur le refactoring. Par contre, il veut avoir un retour sur l'investissement. Et il le veut maintenant. OK donc, automatiser un maximum. Là, tous les outils que je vous ai cités, vous pouvez tous les utiliser demain. Pas tous, en même temps. Vous pouvez au moins en utiliser un ou deux. OK Pour finir ce talk, euh, je vais me tenter à une citation. Exercice périlleux, mais tant pis, je vais le tenter. Alors, refactoriser, ça ne rend pas beau et ça ne fait pas revenir l'être humain. je vous rassure. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, c'est un vrai test. C'est votre patience qui est mise à l'épreuve. Et surtout, vous allez en apprendre beaucoup plus sur vous et sur le projet. Vous allez voir la patience que vous pouvez mettre dans le projet, votre résistance aux échecs. Ça, c'est un point important. On parle toujours des succès dans le dev. On dit « Ouais, j'ai mis en prod, ça fonctionne bien, j'ai amélioré ça. » Oui, d'accord. Combien d'échecs avant d'arriver au succès Ça, c'est le plus important. OK Vous allez en apprendre sur vous, sur le projet, ça, c'est important. Parce que on l'a vu dans les premières slides, si vous en avez un qui s'en va et qui connaît le projet, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre derrière. Documenter et savoir ce que vous faites. OK et surtout, vous allez tester votre patience. Alors, le plus important, c'est d'arrêter d'y réfléchir maintenant et de le faire. Ça peut sembler un peu comme un ordre, c'est pas l'idée, je vous rassure. Mais arrêtez d'y réfléchir, faites du refacto. Tant pis, même si c'est rien, même si c'est une condition, améliorer trois méthodes, c'est pas grave. Faites-le. Ce qui est fait maintenant, vous n'aurez pas le faire demain. Ok Et c'est tout pour moi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous avez le lien vers le join s'il y a besoin. Pour me trouver, vous pouvez me trouver sur le Slack Symfony. J'y suis trop, très, trop souvent. Trop souvent, même. Faut que je le ferme. Twitter, c'est pareil, trop souvent. C'est pénible. Vous pouvez me retrouver là-dessus, sur GitHub aussi. N'hésitez pas. Bref, donnez votre avis. Si vous avez des questions, ben, je suis là pour ça. Merci beaucoup, Guillaume. On a effectivement 10 minutes pour des questions. Donc, euh, on va vous les prendre. Merci euh, Merci pour la présentation. Euh, J'ai une question par rapport à la première étape de la refacto, qui est l'analyse statique. Oui. Est-ce que c'est pertinent de le faire quand, lorsque, dans ma, dans ma refacto, je vais enlever tout un legacy Je vais complètement le supprimer mm. Est-ce que c'est est pertinent de faire une analyse statique sur quelque chose qui va être complètement supprimé oui. Et est-ce que, pendant ma refacto, je dois relancer l'analyse statique pour vérifier que ce que je fais est, est, est, oui. est, est bon ou pas oui. Merci. Alors... L'idée de l'analyse statique, bon, je ne vous explique pas en détail comment ça fonctionne, mais c'est d'avoir un instantané. Vous avez du code, effectivement, on enlève un bout de code, une méthode qui est plus censée être là. Qu'est-ce qui vous certifie qu'elle n'est plus utilisée Alors vous allez me dire, oui, mais PHP Storm il fait, l'autocomplétion, euh, je navigue en trois clics et je passe à travers toutes les classes. Oui, mais qu'est-ce qui fait si vous n'avez pas cette autocomplétion Qui travaille sous Vim D'accord Qui a l'autocomplétion sous Vim ouais, Pas beaucoup, hein <rire> Bon, qui utilise Flashback Storm? Ce sera plus simple. Bon, et sûr, ce <rire> Donc, on a des outils aujourd'hui qui le font, c'est super. Mais il n'y a rien qui nous dit que le dev qui va le faire, là. Si vous avez un dev qui utilise nano, bah, il n'a pas l'autocomplétion, il ne sait pas ce qui va se passer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un instantané maintenant et de dire, si je supprime ce bout de code, est-ce que ça fonctionne toujours C'est surtout ça, en fait. Alors, oui, on peut le lancer, on va dire que sur du refacto, alors avec PHPStan, on peut le faire notamment, le lancer que sur le code qu'on a modifié. De dire, bah voilà, par exemple, j'ai changé une méthode, c'est dans telle classe, je lance que là. Ça permet de voir les embranchements, mais lancez-le quoi qu'il arrive. C'est important, c'est votre assurance santé, tout simplement. Ça vous permet du coup de voir si ça fonctionne bien, et si vous n'avez rien cassé. Parce que si vous supprimez une méthode et que ça saute dans trois mois, parce que la méthode était quand même utilisée sans que vous le sachiez, ça peut poser problème. J'ai répondu à la question est-ce qu'on a d'autres questions non, euh... Euh, Comment tu fais pour que, quand tu refacto, ça ne casse pas tes tests hum. Je veux dire, euh, ça ne casse pas tes tests dans le sens où, juste parce que tu as cassé la structure. Quoi. Ouais. Alors, les tests vont forcément sauter quand on fait du refacto. C'est normal. Alors, qui fait du TDD D'accord. Qui le fait de manière stricte, en respectant les trois règles Ah, de suite, ouais. <rire> ça dépend. Alors, les tests doivent sauter. Vous écrivez du... des tests, vous écrivez le strict nécessaire pour pouvoir ne serait-ce que lancer le test, il doit sauter. Bah, le refacto, c'est pareil. Vous refactorisez quelque chose, vous avez une couverture... Alors, s'il n'y en a pas, bon, bah, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si vous avez une couverture de test, ça doit sauter. Si vous faites un refacto, ça doit sauter. Si ça, si ça ne saute pas, c'est que ce n'est pas testé. Ça peut sembler un peu dur, ce que je vous dis, mais si ça saute pas, c'est pas testé. C'est pas vrai. D'accord Donc, ça doit sauter, vous faites votre facto, et ensuite vous faites passer vos tests. Le test, c'est le contrat. Vous pouvez pas juste dire « Ok, ça passe, ça passe pas ». Non. Le contrat doit passer après. J'ai répondu à la question D'autres personnes inspirées J'ai endormi tout le monde à 9h30, mais... Bon bah du coup, merci à toi, Guillaume. Bah merci à vous.